du projet Volon euh, provient d'une envie simple, l'envie universelle de voler. Après quelques mois d'utilisation d'un drone de loisirs, je me suis rendu compte qu'on je ne l'utilisais plus. Il faut aller en campagne, il faut qu'il fasse beau, et puis les sites à visiter sont un petit peu toujours les mêmes. J'avais toujours cette envie de voler et je me suis dit déportons le pilote sur le réseau internet. Le projet Volon, c'est de répondre à cette envie universelle de voler en proposant une plateforme qui permette aux internautes de louer des drones et de profiter d'une expérience de vol en immersion depuis chez eux. En pratique, l'utilisateur va venir se connecter à un site internet, volon.fr, et puis il va télécharger l'application Volon, puis il choisira parmi les destinations qui sont proposées et commence à profiter d'un vol en immersion sur la destination qu'il a choisie. Les principales étapes du projet ont été de, premièrement, créer un appareil, assembler un drone. Nous avons pris le parti de développer et de construire notre propre prototype. Cela nous permet aussi d'adapter notre appareil en fonction des sites. Sur un site avec plus de vent, nous pourrons adapter la partie matérielle et le nombre de rotors pour en subvenir à nos besoins. Deuxièmement, le connecter à Internet et de développer une application qui sera installée chez les internautes. Troisième étape, l'étape multidrone sur un site. L'idée étant de faire euh, voler et de construire un aérodrome avec plusieurs appareils. La quatrième étape consiste à euh, assembler et faire communiquer les aérodromes avec la partie déportée sur Internet. Enfin, nous sommes en phase de développement euh, commercial pour étoffer le catalogue de destinations que nous proposons à nos utilisateurs. En ce qui concerne la sécurité, pour protéger la faune et la flore locale, ainsi que notre matériel, on a mis en place le décollage automatique ainsi que du geofencing. Le geofencing, c'est une grille virtuelle qui permet de restreindre les mouvements du drone dans l'espace. Un relevé topographique nous permet de créer une grille de manière à ce que l'utilisateur puisse piloter au plus près des reliefs en toute sécurité. Un autre point important sur la sécurité, c'est qu'à la fin d'un vol, le pilote automatique se déclenche et rapatrie le drone à la base, où il se pose délicatement sur une cible, ce qui lui permet de le remettre à disposition d'autres clients et de faire de la maintenance. Les enjeux sont multiples. Il y a tout d'abord un enjeu légal, il va falloir faire voler des appareils sur zone. Deuxièmement, on a un enjeu technologique qui s'associe à un enjeu d'expérience utilisateur pour rendre et offrir une expérience à nos clients qui soit la plus fluide possible. Et enfin, un enjeu marketing et de communication pour avoir et développer un catalogue de destinations qui soit vraiment intéressant pour nos utilisateurs. C'est un projet innovant parce que ça n'existe pas aujourd'hui. C'est un projet innovant parce qu'on crée une rupture entre la télécommande et l'appareil télécommandé. Et enfin, beaucoup de perspectives vont s'ouvrir avec l'arrivée de la réalité virtuelle.